Suite à vos questions concernant la qualité de vie, la manière de développer sa qualité de vie et sa performance en entreprise, aujourd'hui je voudrais aborder la problématique du coaching, c'est une question évidemment fréquente qu'on nous pose, puisque c'est notre métier depuis plus de 30 ans maintenant de, de former et d'accompagner des personnes, à la fois dans leur évolution personnelle, mais aussi dans leur capacité à former ou accompagner d'autres personnes. Donc la question du coaching, c'est une question importante et qu'on peut effectivement assez vite élaborer autour de quelques principes qui peuvent faire une différence quand vous êtes en interaction, notamment en, en interaction dans une relation dite accompagnante, c'est-à-dire que vous pouvez être un manager, un éducateur, un formateur ou, ou toute autre personne qui accompagne une personne vers son développement. Alors, dans cet esprit de, de coaching, pour moi, il y a quelques notions qui sont à la base essentielles. La première, c'est l'écoute, la considération. Et sur quoi on va porter justement cette écoute Eh bien, ce n'est pas forcément sur ce que fait ou a la personne, bien qu'on puisse commencer par là, mais c'est surtout pour comprendre... Qui elle est, c'est-à-dire quelle est sa sensibilité, quelle est, euh, au fond, à partir de là, euh, sa situation un peu difficile qu'elle pourrait vivre, au fond, comment elle vit la situation. Peut-être elle va vous parler de, de frustration et du fait, on ira écouter du coup, bah, qu'est-ce qui est important pour elle. Et puis enfin, la deuxième chose, ce euh, sera de se dire, bah, au fond, si ça se passait mieux dans la situation qu'elle vous évoque, et eh bien vers quel, euh, quel résultat on irait ensemble. Au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait Comment Et donc, on va jouer avec ces deux paramètres qui sont à la fois la sensibilité, qu'est-ce que vit la personne, et en même temps, si ça allait mieux, ça se passerait comment C'est les deux questions qui sont essentielles. Et à partir de là, on va pouvoir aborder une troisième direction qui va être le comment. Comment, aujourd'hui, on peut changer la mécanique, le cadre, le comportement, l'attitude les formes, en fait, pour, euh, bah, pour s'ajuster en quelque sorte à cet objectif euh, ou à cette finalité qui est importante. Et puis enfin, on, on abordera la notion après euh, des alliances, c'est-à-dire euh, bah, de quoi la personne aurait besoin en termes de communication euh, vis-à-vis d'elle-même ou, ou des autres pour euh, progresser. Voilà quelques réflexes simples. Donc le premier, c'est... Qu'est-ce qui est bon pour la personne ou qu est -ce que, quelle est sa frustration Moi, je, je fais souvent référence au, au pouce hein, parce que c'est un peu le, le signe que vous faites hein, instinctivement pour vérifier si, si une chose est bonne pour vous. Ah oui, ça, c'est top. Et donc, c'est la première question que je vais avoir quand je veux accompagner une personne. C'est au fond, comment tu vis la situation euh, quelles sont les éventuelles frustrations et puis euh, du coup, à partir de là, qu'est-ce qui est important À partir de là seulement, je vais pouvoir avancer sur si ça se passait mieux, ça se passerait comment, quels résultats on aurait, comment ça se passerait, avec qui, quand, comment, etc. Pour euh, vraiment réaxer l'attention sur l'objectif et de là, du coup, de se dire bah, qu'est-ce qu'on a à faire différemment, qu'est-ce qu'on fait déjà bien, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire progresser pour euh, justement être plus... Performant. Donc voilà quelques réflexes comme ça que je vous invite à, à mettre en avant, mais sachez que l'accompagnement c'est un métier. Donc là, je vous donne quelques principes de base à partir desquels moi je vais pouvoir rebondir sur beaucoup de situations, mais évidemment chaque contexte est particulier. Il y a des principes de fondamentaux, mais il y a aussi beaucoup de techniques qui permettent justement de peaufiner et la mise en place de, on pourrait dire de d'intégrer, d'incarner en quelque sorte ces, ces, ces grands principes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'apprendre et d'aller un petit peu plus loin là-dessus, n'hésitez pas à venir nous, nous rencontrer, c'est notre métier depuis longtemps et ce sera avec un immense plaisir qu'on vous donnera des clés pour progresser. Ceci dit, expliquez-moi, si, enfin, partagez-moi plutôt, justement, euh, quels sont les, les, les éléments clés pour vous que vous, vous posez quand vous êtes justement en en situation d'accompagnement, quelles sont les, les priorités comme ça que vous mettez plutôt en avant Ça m'intéresse éventuellement d'échanger et de partager avec vous sur ce point. Merci à vous et au plaisir d'une prochaine vidéo.